Shalom, shalom, shalom, adorateurs, adoratrices. Je m'excuse pour ce retard. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous console. Que le Seigneur aussi les larmes. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il renouvelle nos forces. Ce soir, nous voulons donner toute la gloire à Dieu. Le Seigneur, reçois la gloire. Papa, reçois la gloire. El reçoit la gloire Jéhovah reçoit la gloire Elohim reçoit la gloire Adonai reçoit la gloire Jésus reçoit la gloire Jésus reçoit la gloire Dieu le Père reçoit la gloire Dieu le Fils reçoit la gloire Saint-Esprit Merci, merci, merci, Alléluia Éternel Pour tes œufs. Mon âme Bénie ton nom, Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Shalom, shalom, shalom, kati shalom, Keleshi. shalom, Nancy. Éternel pour toutes tes mon âme. Bénis ton nom. Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Éternel pour toutes tes œufs. Alléluia. Mon âme, Bénis ton nom. Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Éternel, pour ton amour, mon âme. Bénit ton nom, Jésus, ô, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance reçois notre connaissance, en tant qu'adorateur, reçois, reçois notre connaissance, reçois notre connaissance, reçois notre connaissance, shalom à vous, shalom Myriam, shalom Liliane, shalom Lucie, Shalom Nancy, Shalom Adoungeissant, que le Seigneur vous bénisse, bénisse, bénisse, bénisse. Oh, c'est toujours un privilège de se tenir devant la présence de Dieu. C'est toujours un privilège. Qu'un être humain puisse parler au divin roi, à ce Dieu immortel, à ce Dieu invisible, à ce Dieu tout-puissant, à ce Dieu omnipotent, omniprésent. C'est toujours un privilège. Seigneur, ce soir, nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant ta majesté. Seigneur, ce soir, nous nous prosternons devant ta majesté. Toi seul, est roi, toi seul, est seigneur, toi seul, est vivant, toi seul, est puissant, éternel. Pour toutes tes œuvres, oh Seigneur, tes œuvres sont si grandes dans nos vies. Mon âme, bénis ton nom. Seigneur, tes yeux sont si grandes, le souffle de vie. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. C'est toi qui as permis que ce matin nos yeux puissent s'ouvrir. C'est toi qui as permis ce matin que nous puissions nous déplacer. Seigneur, c'est toi seul, tu nous as gardé à notre départ, tu nous as ramenés sains et saufs, sains et saufs. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur éternel pour toutes tes œuvres. C'est toi seul, Seigneur, qui peut faire de, de belles choses. Mon âme. Bénis ton nom Dis à ton âme de bénir le nom de l'éternel ce soir Adorateur, adoratrice Éternel Pour toutes tes oh, Bosanta, -bo Mon âme Bénis ton nom Jésus oh, Pour ton salut Reçois Ma reconnaissance Reçois Ma reconnaissance Seigneur, reçois la reconnaissance de chaque adorateur ce soir Reçois la reconnaissance de chaque adoratrice hein? Pour le souffle de vie, pour la respiration Pour la protection divine Pour la provision divine Pour ta présence dans nos vies Reçois notre connaissance Seigneur Reçois notre connaissance Éternel Pour tes David dit Il ne peut compter les bienfaits de Dieu ne peut oublier les bienfaits de Dieu Ces bienfaits sont incommensurables On ne peut pas compter ces bienfaits Si on veut commencer par notre corps humain Si on veut commencer par dire à Dieu Que nous sommes émerveillés devant La circulation sanguine Que nous sommes émerveillés devant Les activités des nerfs Les activités de chaque organe Que nous sommes émerveillés devant oh, euh, l'oxygène que nous respirons devant les activités de notre cerveau nous sommes émerveillés de, de, de, de l'être que nous sommes nous, pourrons, nous ne pourrons pas assez le remercier éternel pour toutes tes heures mon âme bénis ton nom Jésus oh, pour ton salut Reçois ma reconnaissance Reçois mes remerciements. Oh, ce soir mon cœur, mon cœur, mon coeur est dans la gratitude. Mon cœur veut exprimer sa reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Dis à ton cœur de d'exprimer de, sa reconnaissance au Seigneur. Parce que le rythme cardiaque c'est un miracle. Là. Que ton cœur batte ce soir c'est un miracle. Là. Que tu respires ce soir c'est un miracle. Là. Reçois Ma reconnaissance au papa reçoit mes remerciements. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Béni soit l'éternel Dieu, Alléluia. Le Dieu d'Israël, alléluia. Béni soit l'éternel Dieu, alléluia. Le Dieu d'Israël, alléluia. Béni soit l'Éternel, Dieu. Alléluia. Le Dieu d'Israël. Adoré soit l'Éternel, Dieu. Célébré soit l'Éternel Dieu. Glorifié soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Célébre soit l'éternel Dieu, magnifié soit l'éternel Dieu, élevé soit l'éternel Dieu, Alléluia, le Dieu d'Israël. Béni soit l'éternel Dieu, Alléluia, le Dieu d'Israël. Béni soit l'éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Mon âme, béni l'éternel. Mon âme, béni l'éternel. Éternellement, Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Éternellement, Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Mon âme, alléluia, bénis l'éternel. éternellement Dieu tu es le Dieu infini grand éternellement Dieu tu es le Dieu infini mon grand Éshadai mon Dieu tu es le Dieu infini mon grand, Adonai mon Dieu, tu es le Dieu fini, mon grand. Alléluia, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia Magnifique est le Seigneur Tout mon cœur pour chanter Dieu Magnifique est le Seigneur Alléluia, Alléluia Que puissance, honneur et gloire reviennent au oh Dieu trois fois saint Aujourd'hui et à jamais Alléluia, Alléluia, remercions le Seigneur encore ce soir. Père céleste, nous te bénissons, nous te célébrons. Père Céleste, merci pour la vie de chaque adorateur et de chaque adoratrice. Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons mis à part. Merci pour cette heure de la journée que nous avons consacrée. Seigneur, nous t'avons consacré cette heure de la journée pour t'adorer, pour te célébrer, pour t'exalter. Seigneur, afin que ta parole nous, nous fortifie, afin que ta parole nous guérisse, afin que ta parole nous console, afin que ta parole, Seigneur, nous équilibre. Seigneur, nous te célébrons ce soir encore. Nous t Salton, merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur, c'est toi qui nous gardes tout mal, tu gardes notre départ, tu gardes notre arrivée. C'est toi qui nous gardes, Seigneur. C'est toi qui nous protèges, toi qui nous défends, nous te célébrons. Papa, merci. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour le sang de Jésus-Christ, ce soir encore, qui nous sanctifie et qui nous purifie de tout péché. Merci Seigneur pour le sang de Jésus ce soir. Je plaide le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme, mon corps. Je plaide le sang de la sur chacun de vos esprit à mes corps je plaide le sang j'applique le sang de l'agneau sur ma maison j'applique le sang de sur la maison de chaque adorateur de chaque adoratrice hein, sur les véhicules au nom de jésus-Christ le, jésus, le sang de jésus le sang de jésus le sang de jésus le sang de jésus le sang de jésus le sang qui crie Oh, le sang qui paille mieux que le sang d'Abel, le sang de notre rachat, le sang de notre miséricorde, le sang de notre rédemption. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Nous avons vaincu l'accusateur à cause du sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus m'a rendu la vie, la vie. Vraiment, vraiment, vraiment, le sang de Jésus m'a rendu la vie, la vie vraiment. Vraiment, vraiment, le sang de Jésus m'a franchi vraiment. Vraiment, vraiment, m'a franchi le sang de Jésus, m'a franchi vraiment, vraiment, oh cet esprit, cet esprit. Cet esprit, nous ne savons pas ce qui convient de demander à nos prières. Cet esprit, vient intercéder, viens intercéder, viens intercéder. Tu connais les défis de chacun, tu connais la vie de chacun. Cet esprit, vient intercéder en notre faveur, viens intercéder en notre faveur. Toi qui connais la pensée de Dieu pour nous, toi qui connais le plan de Dieu pour nous, nous t'appelons cet esprit. Cet esprit, viens communiquer la vie, viens communiquer la vie. Viens communiquer la vie à nos commentaires. Oh ramassez que tes coraux sont dans la baco ni maka. Les babas dans ma casquette les babas dans ma casquette les babas. Oh revois sotte robe chantage ce soir. Le Saint-Esprit veut te faire du bien. Le Saint-Esprit veut faire du bien à ton âme. Hallelujah. Il veut faire du bien à ton âme ce soir. Oh ramassez que les babas parce que la parole de Dieu dit car la parole de Dieu est vivante vente efficace puis tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, joint tu eux, moelle, et juge les sentiments c'est la parole de Dieu qui rentre dans les sentiments, et les pensées du cœur, c'est la parole de Dieu qui rentre dans le cœur, c'est la parole de Dieu seul qui peut toucher ton âme, il dit, il restaure mon âme cet esprit, tu restaures nos âmes, yéketeporimaka rebosekeyebabaramakaskinderebako rebobaramakaskinderebaba tu restaures nos âmes ce soir au nom de Jésus tu oh, Seigneur tu inondes nos âmes de ta paix tu inondes nos âmes de ta joie tu inondes nos âmes de vie nos âmes sont équilibrées oh Seigneur tu connais les âmes en peine tu connais les âmes tourmentées au nom de Jésus oh, cet esprit visible cet esprit visite chacun. Cet esprit vient que te porte ma car. Rebassa kaya ba para makas kin ka. Ori bas kin dereba para basata. makaya a. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô oh Seigneur. Ô oh Seigneur, mon âme, tranquille auprès de toi, car tu es pour moi un abrissé, et jamais, mon Dieu, je ne serais humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur.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 Oh papa, mon papa, merci. Au oh Seigneur, mon Dieu, merci. Et Chantal, mon roi, merci. Héloï, mon maître, merci.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 mon Dieu, merci. Et Chattail, mon roi, merci. La Bible dit bien-aimé. Aujourd'hui, on veut on veut exprimer notre âme. La Bible dit bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme est très important pour Dieu. L'état de ton âme est très important pour Dieu. Il y en a qui ont des âmes malades, il y en a qui ont des âmes déséquilibrées, il y en a qui ont des âmes en peine, il y en a qui ont des âmes, chacun a son âme, alléluia, mais la Bible dit, bien aimé je souhaite, c'est le Saint-Esprit qui, qui, qui parle à travers Paul, il dit je souhaite que tu prospères à tous égards, à tous égards, la prospérité à tous égards, ça comporte tout, ça comporte la bonne santé, ça comporte la joie de vivre, ça comporte la joie, la paix. ça comporte la sécurité, l'équilibre. Ça comporte, tu es en harmonie avec toi-même, tu es en harmonie avec ton environnement. Ça comporte aussi l'état de ton âme, Alléluia. Ça comporte aussi l'état de ton âme. Il dit, je sais que tu ne penses pas à tous égards à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. C'est le cœur de Dieu pour toi. Dans tous les domaines de ta vie, je sais que la vie n'est pas sans sans défi. La vie n'est pas sans situation difficile. Mais Dieu dit, dans la situation difficile, il souhaite que tu se prospères. Ça veut dire qu'il souhaite que tu en sortes victorieux. Alléluia Quels que soient les événements, quelle que soit la difficulté des événements, Dieu dit, il souhaite que tu en sortes victorieux. Il souhaite que tu en sortes plus que vainqueur. Il souhaite que tu prospères à tous égards. Il souhaite que tu réussisses dans tous les domaines de ta vie. Il souhaite, Alléluia il dit, et sois en bonne santé. Parce que tu as besoin de la bonne santé pour jouir du bonheur. Tu as besoin de la bonne santé pour jouir de la prospérité. Tu as besoin de la bonne santé pour jouir de la réussite de toi-même, tes affaires et la réussite de tes enfants, la réussite, en tout cas de toutes sortes de réussites. Tu as besoin de la bonne santé pour jouir de cela. Il dit, comme prospère l'état de ton âme. Quand prospère l'état de ton âme, ça veut dire quoi Ça veut dire que le, ton âme est joyeuse, ton âme est heureuse, la peine peut venir. Tu peux être, tu peux être dans, dans, dans, dans, dans la force au lion, tu peux être dans la fournaise ardente, tu peux être poursuivi par l'ennemi. Tu peux être endetté jusqu'au jusqu don. Tu peux être dans la prison comme Joseph. Tu peux être dans des situations les plus difficiles. Mais Dieu dit que ton âme prospère. Alléluia. Dieu dit que ton âme, ça veut dire que ton âme est toujours fixée sur Dieu. L'auteur est celui qui accomplit ta foi. Il dit l'auteur est le consommateur de notre foi. Il dit que nos âmes soient toujours fixées sur Jésus. Alléluia. Que nos âmes soient toujours fixées sur Jésus, parce que c'est l'éternel qui restaure notre âme. Si on dit l'Éternel mon berger, je ne manquerai de, de rien. Il me fait reposer dans le de faire partir, Il restaure mon âme. Ça veut dire que à un moment l'âme, l'âme avait perdu son état initial. Donc il a dû le restaurer. Peut-être qu'à un moment, l'âme était en errance. Peut-être qu'à un moment, l'âme était en proie à la tristesse. Peut-être qu'à un moment, l'âme était dans. dans perdu, mais il dit il restaure mon âme, ça veut dire que il redonne l'éclat à mon âme, il redonne la vie à mon âme, il redonne la paix à mon âme, il redonne la joie à mon âme. Alléluia. Ton âme, c'est le ciel de tes, de tes émotions. C'est le ciel de tes décisions. Alléluia. Donc, quand ton âme est, est, est restaurée, tu es équilibré. Tu sais comment te tenir face à n'importe à n'importe quelle situation. Parce que c'est pas de toi-même. Parce que ton âme va reposer en Dieu. Ton âme va compter sur Jésus. Alléluia. Ton âme va pas compter sur, ta, sur ton intelligence. Ton âme ne va pas compter sur ce que tu sais faire. Ton âme ne va pas compter sur ton savoir. Mais ton âme va compter sur Jésus Alléluia Merci Seigneur Gloire à Jésus Merci Jésus Je suis tellement heureuse Mon âme est dans la joie Jésus mon roi Fais tout pour moi Et voilà pourquoi Mon âme est dans la joie Toujours dans la joie, joie, mon cœur est dans la joie, joie, joie, mon âme est dans la joie, Jésus mon roi, est tout pour moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, on a dit qu'il faut que la joie soit contagieuse, alléluia, Il faut, on ne va pas contaminer nos, nos frères et soeurs, nos amis avec la maladie, on va contaminer nos amis, c'est-à-dire avec la joie, que nos joie soient contagieuses, alléluia,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 C'est Dieu qui guérit les maladies de ton âme. Ça veut dire qu'il y a les maladies de l'âme. La jalousie, les querelles, les animosités, l'impatience, les, les, les, les, les, les, les, quand, quand, quand on est impulsif. Ce sont les maladies de l'âme. Alléluia. La tristesse, ce sont les maladies de l'âme. Mais la Bible dit, c'est lui qui guérit. Ton âme de toutes ces maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la force qui te couronne de bonté de miséricorde. Ce soir, reçois la couronne de bonté de miséricorde que Dieu te donne. Il dit C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et tu fais rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Ton âme est illuminée, ma soeur. Ton âme est illuminée, mon frère. Ton âme est radieux. Tu as une belle âme. Alléluia. Toi qui aimes le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, illumine ton âme. Il illumine ton cœur à son esprit, par sa présence, alléluia, tu as une belle âme, alléluia, et ton âme a été lavée par le sang de l'agneau, c'est le détergent spirituel, quelles que soient les tâches qui étaient sur nos âmes, quand on, a, quand on, on pêchait, parce que quand tu pêches, ton âme est souillée, ton âme est tachée. alors qu'on doit se présenter devant Jésus, au dernier jour, irréprochable, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, alléluia, mais nous avons le détergent spirituel, nous avons le sang de Jésus qui parle en notre faveur. Nous avons le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. La vie du sang fils de n'y a pas de pardon. Il dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché et, de, et nous lave de toute iniquité. Alléluia. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Ce soir j'applique le sang de Jésus sur ton âme, sur mon âme, sur ton cœur, sur mon cœur, sur tes émotions, sur tes sentiments, sur tes pensées, que, tout tes pensées, que toutes tes pensées, que toutes tes émotions, que tes sentiments soient sanctifiés par le sang de Jésus, Alléluia, Alléluia, fais que ce soit, que tout ce qui est ve digne de louange, ve digne d'approbation, digne tout ce qui est aimable, tout ce qui est vêtueux qui soit l'objet de tes pensées, au nom de Jésus-Christ, Alléluia, ton âme est dans la joie, ton âme est joyeuse, et nous avons, nous avons cette assurance, Alléluia, j'ai l'assurance. De mon salut, par la présence, du Seigneur Jésus. Sans, sans, m'a lavé, m'a lavé, m'a racheté, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a re-généré, C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Je loue mon son. À chaque instant ce qui est important dans notre vie Tout est important Mais notre âme Parce que c'est notre âme que le Saint-Esprit va ressusciter Avec notre esprit pour aller au ciel Alléluia C'est notre âme qui sera présentée devant Jésus C'est notre âme qui sera présentée devant le trône Devant le juste juge Alléluia et, sur Jésus, et notre âme Et sur la terre déjà nous devons apprendre à sanctifier nos âmes Nous devons apprendre à demander à notre âme de bénir le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Alléluia. Sur la terre, on ne fait que la répétition de ce qu'on va faire dans le ciel. Amen. Que nos âmes soient délivrées au nom de Jésus-Christ. Ô oh Seigneur, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage est mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, Près de toi je me sens bien Seigneur tu restaures nos âmes toute âme qui a été blessée oh Seigneur guéris les blessures guéris les blessures c'est toi seul ce qui peut guérir les blessures Saint Esprit toute âme qui a été blessée je te demande toute âme qui a été traumatisée oh Seigneur toute âme qui a été oh apeurée effrayée en détresse Seigneur, guéris-les, restaure les âmes, restaure les âmes, toute âme qui a pleuré de chagrin, essuie les larmes Seigneur, nous te demandons de guérir nos âmes de toutes les maladies, et Seigneur que ton sang efface nos de, de nos âmes la convoitise, l'orgueil, que ton sang efface Seigneur la négligence, la peur, l'angoisse, que ton sang efface la tristesse, nos erreurs, nos fautes Seigneur, nos péchés, nos manquements, nos faiblesses, que ton sang efface de nos âmes le vol, le mensonge, la désobéissance, Seigneur, les transgressions, les iniquités, les forfaits, les trahisons, les incrédulités, Seigneur, que ton sang efface, Seigneur, les calomnies, les diffamations, Seigneur, les murmures, oh, les souillus, les impuretés, la perversité, la débauche, les vices, les crimes, oh, les médisances, oh, les jalousies, les querelles, toutes les œuvres de la chair, oh, les disputes, les hypocrites, Oh Seigneur mon Dieu Oh Seigneur mon Dieu que ton sang efface Que ton sang efface Tout ce qui peut nous éloigner de toi tout ce qui va nous faire rater le premier convoi. Seigneur, la Bible dit, oh, au son de la trompette, le, à, au son d'un arcane, Seigneur, Jésus va venir sur les airs et nous allons, nous, allons, nous allons partir avec Jésus. Que rien ne nous retienne sur cette terre au moment de l'enlèvement, Seigneur. Que rien de notre caractère au nom de Jésus. Seigneur, délivre-nous de toutes les émotions négatives. Délivre-nous, Seigneur. Délivre nos âmes de toutes affliction, délivre nos âmes de la souffrance, délivre nos âmes Seigneur des difficultés des épreuves, délivre nos âmes Seigneur des de cal de calamités, délivre nos âmes de tout châtiment, de toute amertume au nom de Jésus, délivre nos âmes de toute oppression, du découragement Seigneur, c'est tellement facile de se décourager, délivre nos âmes du découragement au nom de Jésus, délivre nos âmes de, de, de l'inquiétude. Oh Seigneur, on entend toutes sortes de choses, avec les vaccins, avec ceci, avec cela, Seigneur délie nos âmes de tout tourment au nom de Jésus, délie nos âmes de la peur au nom de Jésus, délie nos âmes de la mort, délie nos âmes de l'enfer, quand je parle de la mort, je parle de la deuxième mort, c'est-à-dire quand tu je seras jeté dans le lac de feu, délie nos âmes Seigneur de la mort, de la mort éternelle au nom de Jésus Christ, Alléluia, Rends la vie à nos âmes au nom de Jésus, Rends la vie à nos âmes au nom de Jésus, Alléluia, que ton âme soit dans la joie ce soir Alléluia, que ton âme soit dans la joie ce soir Oui, tu es digne de régner Dans notre cœur Dans notre cœur Tu es le roi de gloire Alléluia Alléluia Jésus, tu es le maître en moi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 « Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. La joie, la joie, la joie, la joie. Jésus m'a libéré. » C'est en Christ que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré la paix. La paix, la paix, la paix. La paix, alléluia. J Jésus m'a libéré, libéré. C'est en Christ que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur, alléluia. J'ai vu... Libéré, Alléluia. C'est en Christ que j'ai trouvé le bonheur. Jésus m'a libéré. Libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui, j'ai la victoire. Libéré du péché, de son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ. Ma foi m'a libéré. Libéré, libéré.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 Nous sommes libérés, gloire à Jésus. Nous sommes délivrés, gloire à Jésus. Nos âmes sont dans la joie, gloire à Jésus. Nos âmes sont dans la paix, gloire à Jésus. Nous avons l'assurance de notre salut, gloire à Jésus. Nous savons qu'un jour, quand on va déposer ce corps mortel, nos, nos âmes vont, vont aller rejoindre le Seigneur, le, son, son Seigneur, son Sauveur. Oh Seigneur Jésus qui est venu payer pour le salut de nos âmes. Seigneur Jésus, ce soir, nous voulons te dire merci. Seigneur Jésus, reçois la gloire, reçois la gloire reçoit la gloire. Alléluia. Amen. Ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est vrai qu'il est déjà presque l'heure. Il est déjà presque, il est déjà presque il est déjà 41. Ce que je voulais partager avec vous, c'est euh, ce que j'appelle les jardins de la Bible. Il y avait plusieurs jardins dans la Bible. Il y a des jardins qui, ont, qui attirent notre attention. Amen. Il y a des jardins qui attirent notre attention. Je vais parler de quatre jardins. Le premier jardin, c'est dans Genèse 2 que la description du jardin d'Éden. Genèse 2, le premier jardin c'est dans Genèse 2. Le deuxième jardin c'est dans Matthieu 26. Le premier jardin c'est dans Genèse 2. Genèse 2 du verset 8 au verset 25. La Bible dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, Élie mit l'homme qu'il avait formé. L'homme avait, avait déjà été formé. Après, après la formation de l'homme, Dieu a planté un jardin. On dit, l'Éternel Dieu planta un jardin. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la connaissance l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Je vais sauter ça. Au verset 15. Dieu prit l'homme l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. D'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, dans, dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, la première habitation de l'homme, c'était dans un jardin, et non dans une maison. La maison est limitée. La maison est limitée par la toiture, la maison est limitée par les murs. Il faut des portes, il faut des fenêtres pour avoir accès. Alors que quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans un espace illimité. Moi, à chaque fois que je, que, que je lis Genèse 2, quand je pense à Éden, je pense au jardin de Versailles. Je sais que c'est pas les mêmes, c'est pas la même chose, mais je, je vois déjà la beauté de ce jardin-là. Et je peux imaginer la beauté. C'est l'éternel qui a, qui a planté Éden. La beauté de ce jardin. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est beau. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Et c'est Dieu lui-même qui a planté le jardin d'Éden. Et voilà que la Bible dit dans le jardin, il y avait un fleuve qui se divisait en quatre bras. Et dans le sous-sol du jardin, il y avait de l'or, il y avait le délium, il y avait les pieds d'onyx. Ça veut dire que dans le sous-sol se trouvaient les, les minéraux. Dans le sous-sol, il y avait la richesse. C'est-à-dire que Eden, ce n'était pas, pas n'importe quel jardin. C'était un jardin, comme la, la Bible dit, de délices un jardin de délices, c'est-à-dire que Dieu n'a jamais, Dieu, à l'origine, n'a pas créé l'homme pour souffrir. C'est pour ça que quand la souffrance vient, ça nous affecte. À, à, à l'origine, Dieu a mis l'homme dans le, dans le délice, dans le, dans, dans, dans, dans l'agréable. Dieu a mis l'homme pour que l'homme ne s'occupe que de l'adorer. Dieu a mis l'homme à Eden, il n'avait pas besoin de travailler, il devait juste, il devait juste aller cultiver pour le garder. Il dit, il surveillait le jardin. L'homme devait juste surveiller. Comment la mangue va pousser? Ça, ce n'est pas le problème de l'homme. Comment, comment l'avocat allait pousser? Dieu avait déjà planté les avocatiers. Comment la pomme allait pousser? Dieu avait déjà tout mis. La Bible dit, Dieu a mis des arbres agréables toute espèce d'art agréable à la vie. Ça veut dire que la beauté, la description d'Éden est d'une beauté qu'on ne peut imaginer. Alléluia. Une beauté qu'on ne peut imaginer. Parce que toutes ces expressions que nous, toutes les expressions que nous lisons sont, sont des superlatifs, sont des expressions de beauté. La Bible dit l'éternel Dieu. Dieu même, c'est la beauté. La beauté incomparable. Dieu est la beauté comparable. Maintenant, il a, il a fait pousser des arbres agréable à voir et puis bon à manger. Agréable à voir et bon à manger. Tout ce qui est agréable à la vue, ça joue sur l'âme. Tout ce qui est agréable à la vue, fait plaisir à l'âme. Alléluia. Tout ce qui est agréable à la vue, ça, ça, ça fait du bien à l'âme, ça met la joie dans le cœur, dans, dans l'âme. Et il a vu, dit que est bon à manger. C'est-à-dire que le délice dans le palais, dans la bouche, amen. Et il y avait un fleuve, pour arroser le le jardin, il n'avait pas besoin de se fatiguer pour l'arroser. Il y avait un fleuve et dans ce fleuve, il y avait il y avait de l'or autour de ce fleuve. C'est-à-dire que toutes les richesses pour avoir une vie commode, Dieu l'avait déjà créé au commencement. C'est ce Dieu-là que nous servons, le Dieu qui pense au de ses enfants, le Dieu qui pense au bien de ses enfants, le Dieu qui ne veut que le bien de ses enfants. Alléluia. Et il a donné. Il a donné un ordre à l'homme. Dieu a mis dans le jardin, il a mis dans le jardin, plusieurs arbres. Maintenant, au milieu du jardin, ça veut dire que si tu es au nord du jardin, au milieu du jardin, tu vois l'arbre de la vie. Si tu es au sud du jardin, il y a un arbre au milieu qui se distingue des autres arbres. C'est l'arbre de la vie. Si tu es à l'ouest du jardin, si tu es à l'ouest, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vois au milieu du jardin, l'arbre de vie. Dieu voulait... C'est-à-dire qu'il n'a pas forcé l'homme parce qu'il a mis en l'homme sa volonté, une volonté. Il voulait que l'homme, l'homme dépend de lui. C'est-à-dire qu'il a dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres, sauf l'âme de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que l'âme de vie est dedans aussi, il pouvait manger. Alléluia Mais l'homme, bon, l'homme n'a pas pu manger l'âme de vie. Donc l'homme a été chassé. Il a été chassé d'Éden. Il a perdu sa place d'autorité. Il a perdu sa place de roi. Il a perdu sa place de, de, de souverain. L'homme était souverain. C'est lui qui a donné les noms aux animaux. C'est l'homme qui a donné les noms aux animaux. L'homme était dans une dimension spirituelle. L'homme était revêtu de la gloire de Dieu. Il n'y avait pas encore de couturier. Il n'avait pas encore euh, pris les feux pour faire, les feux de figuier pour faire un habit. Mais la gloire de Dieu avait revêtu l'homme. Dieu a des projets, Dieu a des grands projets pour l'homme. Et dès, et dès Dieu a fait ce projet-là. Maintenant, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu un étranger qui est rentré dans le jardin, qui est venu dire à l'homme, tu n'as pas besoin de faire la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être dépendant de Dieu. Toi-même, tu seras un Dieu, alors que l'homme était déjà créé à l'image de Dieu. Il dit, tu vas devenir, tes yeux vont souffrir, tu vas devenir comme Dieu, alors que l'homme était déjà à l'image de Dieu. Donc, il y avait un étranger qui est venu, il est venu euh, tromper l'homme, il est venu séduire l'homme, et l'homme et la femme, l'homme et la femme sont tombés, ils sont devenus... Ils sont devenus charnels, ils ont perdu leur dimension spirituelle, ils ont perdu leur dimension de, euh, où ils voyaient Dieu face à face. Quand Dieu venait le soir pour communier avec eux, ils ont perdu leur dimension, ils ont perdu leur héritage, ils ont perdu leur maison, ce vaste jardin rempli d'or, ce vaste jardin rempli de fleurs, rempli d'arbres. Dieu les a chassés du jardin. Et donc, l'humanité a continué son histoire. Ils ont eu des enfants. « Des enfants eu leurs enfants » Et dans Matthieu 26, 36 à 45, donc on peut dire que dans le premier jardin, dans le premier jardin que Dieu a créé pour le bonheur de l'homme, il y a eu un accident de parcours. L'homme a perdu son bonheur. L'homme est en proie à la maladie, l'homme est en proie à la mort, l'homme est en proie aux difficultés, l'homme est chassé de sa maison, avant, avant le ciel était la limite de l'homme. C'est-à-dire que c'est le ciel qui était sa toiture. C'est l'horizon qui était, je ne sais pas, ses murs. Il n'y avait aucun mur. C'était illimité. L'espace de l'homme était illimité. Et maintenant, dans Matthieu, 26 vers du verset 36 au verset 45, la Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Justémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Voilà Jésus. Voilà Jésus qui est Dieu, qui est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. Le dernier Adam, il est venu. Il éprouve de la tristesse. Comme toi et moi, on éprouve aussi de la tristesse. Il y a des événements qui font qu'on éprouve de la tristesse. Jésus est venu vivre nos émotions. Il est venu connaître les choses auxquelles nous faisons face. Il dit... Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, alors... Il dit, écoutez Jésus, hein, au verset 31. Jésus dit, « Mon âme est triste. » Il dit, « Son âme est triste. » On est en train de parler de l'âme aujourd'hui, de, de notre âme. Et Jésus dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, <coughs> il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, » « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et, » Et il veut vers ses disciples qui trouvaient endormis. Il n'avait pas pu avoir le, le soutien de ses disciples. Ses disciples n'avaient pas pu le supporter. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le verset 42, la Bible dit, « Il s'éloigna une seconde fois. » Et pria, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je, je la boive, que ta volonté soit faite. Vous voyez, Jésus dans la dimension humaine, il est devenu triste. Dans sa dimension d'homme, comme quand Adam avait chuté, il est devenu triste. Il avait peur. il a, Alors que depuis le ciel, il savait qu'il venait pour mourir. Maintenant la croix est devant lui, c'est trop difficile. Il veut négocier, il veut renégocier le plan de salut. Dieu Dieu n'a pas répondu. Parce que Dieu, c'est de la même manière il a dit à Adam, si tu manges le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien du mal, tu mourras. Et Dieu n'a plus négocié, Dieu n'a plus rien dit, il est parti. Adam a mangé, on, on a connu la mort, on a connu la maladie, on a connu la nudité, on a connu l'échec, on a connu l'expulsion, voilà. Maintenant, qu Qu'est-ce qu que Satan est venu faire en Éden Satan est venu dire, tu n'as pas besoin de faire la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'exécuter la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit Il veut mettre en doute, il remet en cause la, la parole de Dieu, Satan. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de ce fruit Alors qu'ici, Jésus, dans le deuxième jardin, ce jardin-là, c'est un jardin, en, euh, ceux, qui, ceux qui ont visité On, on dit qu'il y a des oliviers Qui sont vieux de plus, de, de, plus de, En tout cas Beaucoup d'années qui sont toujours là Dans le jardin des déstémanés C'est le jardin du pressoir C'est là-bas où on a, on, les, les gens, les, les gens euh, Cueillent l'olive Et puis ils pressent l'olive Ils pressent l'olive pour en recueillir l'huile Donc c'est quelque chose qui est douloureux C'est quelque chose qui fait mal Amen Et au verset, au verset 44 la Bible dit, il les quitta et s'éloigna et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Il est parti dit, Seigneur, je vois que tu n'as pas changé ta position, je me soumets à ta, à ta volonté. Adam ne s'est pas soumis à la volonté de Dieu. Adam ne s'est pas soumis à la parole de Dieu à Eden. à gestiminer Jésus le dernier, Adam s'est soumis à la volonté de Dieu. C'était pas un jardin de délices. C'était un jardin... Peut-être même sale, parce que les noix, noix d'olive traînaient après. Quand on presse l'olive, je ne sais pas comment on pressait à l'époque. À l'époque, on dit que les gens marchaient sur les olives. Donc il y a beaucoup, c'est difficile, il y a la transpiration de celui qui marche. Alléluia. Et Jésus, à jésus on dit, on dit le sang de son front, c'est devenu, devenu... du de du, euh, son front est devenu comme des grumeaux de sang. Tellement, tellement la tension était forte. Tellement l'angoisse était intense. Ces vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins, les vaisseaux petits vaisseaux sanguins de son visage ont commencé déjà à s'éclater. Le sang a commencé à sortir. Et pourquoi le sang a dû sortir de son front? Pourquoi le sang a dû sortir de son front? Alléluia! Parce que Dieu a dit, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Jésus est venu pour payer, pour payer, pour payer tout ce que, tout ce que l'homme, tout ce que Adam a, a échoué. C'est pour ça qu'on a mis la couronne d'épines également sur sa tête. Alléluia. Donc, à il y a eu une autre tournure de notre histoire. À Gestémane, il y a eu. C'est-à-dire qu'à Eden, l'homme dépendait. L'homme, avant sa chute, il ne dépendait que de Dieu. À sa chute, l'homme ne dépendait plus de Dieu. Satan est venu lui dire il n'a plus besoin de dépendre de Dieu. Maintenant, à Gestémane, à, à, à, à, à on revient, on est restauré. Nos nos relations avec Dieu sont restaurées. Ah, par Jésus. Par Jésus, l'homme revient vers Dieu. Alléluia. Par Jésus, l'homme se soumet à Dieu. Il y a un autre jardin encore dans Jean 19, du verset, 1, du verset 19 au verset 42. Jean 19, du verset 19 au verset 42. La Bible dit alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Il le revêtit d'un manteau de poupre, puis s'approchant de lui, il disait, salut, roi des juifs, et lui donnait des soufflets. Il se moquait de lui, il le giflait. Pilate sortit de nouveau et dit aux juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Il ne trouve en Jésus aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de poupre. Et Pilate lui a dit, voici l'homme. Alléluia. Il dit, voici l'homme. Il dit, voici l'homme. C'est une annonce que Pilate est en train de faire sans qu'il sache. Pour dire, pour dire à Satan que l'homme que tu as maltraité, l'homme que, que tu as trompé en Éden, en, en Dieu, l'histoire de Dieu, Dieu, Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, Dieu est capable de restaurer sa propre histoire. Voici l'homme qui est venu pour rétablir les faits. Voici l'homme qui est venu pour corriger ce qui a été gâté en Éden. Il dit, voici l'homme. Il n'a pas dit, voici un homme, il dit, voici l'homme. L'homme d'Éden, voici l'homme. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le vit, il s'écriait, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même, crucifiez-le. Bon, on va sauter. On va sauter jusqu'à. On va sauter jusqu'au. jusqu'à à, à sa mort. Jusqu'à sa mort au verset. Bon. Verset 38.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 Or, oh, verset 41, or oh, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. L'histoire continue avec Dieu. Mon frère, ma soeur, ne, tant que nous avons encore le souffle de vie, notre histoire n'est pas encore terminée. Alléluia. Notre histoire n'est pas encore terminée. C'est Dieu. Qui, qui, qui écrit notre histoire. Notre histoire n'est pas terminée. faut pas regarder ton ami pour dire, je suis en retard, mon ami a a voiture, il a la maison, il est marié, il a ceci. Non. Dieu, quand sa saison va sonner, ce que quelqu'un a eu en, en 22 ans, toi, tu peux l'avoir en 2 ans. C'est la saison de Dieu qui est importante. J'ai l'habitude de dire, il y a ce que moi j'appelle la saison de Dieu. Dieu a créé l'hiver, l'été, l'automne, le printemps. Mais à tout moment, lui sa saison peut apparaître C'est comme quand il pleut Un moment le soleil coupe la pluie Et puis le soleil apparaît C'est comme ça Moi j'ai ce que j'appelle la saison de Dieu Je, Le temps de Dieu Alléluia Le temps de Dieu peut venir à n'importe quel moment Donc la Bible dit Oh il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié Et dans le jardin Il répète encore Et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fil-là qu'il déposait Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Maintenant, quand nous lisons, quand nous lisons Jean 20, du verset 1, la Bible dit, le premier jour de la semaine, Marie de Madala se rendit au sépulcre, au jardin, dans ce jardin-là, et, et puis, elle a vu, elle a vu euh, deux anges, elle a vu deux anges, après elle a vu, après elle a vu euh, le jardinier. Elle a vu quelqu'un. Elle demandait si c'était le jardinier. Vous savez, la Bible, rien n'est écrit au hasard. Dieu a créé Adam jardinier. Donc quand Marie demande si c'est le jardinier ou s'il si est le jardinier ou de la tumie ça veut dire que Dieu a restauré à l'homme sa première dimension. Alléluia. On dit au verset 15, Jésus « lui, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier et lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que le corps de Jésus, c'est sur le corps de Jésus on a mis nos maladies. C'est sur le corps de Jésus, il a été frappé, on a mis nos péchés. Amen. Donc, on a on ensevenu a, on a, on a ce corps de péché. On a en enseveli ce corps de maladie et Jésus est ressuscité. Donc le, le troisième jardin, c'est le jardin de la résurrection. C'est le jardin de la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Et puis, je me pose toujours la question, puisque la Bible dit que elle avait vu deux anges. Un qui était assis où il, il y avait les pieds de Jésus, un autre il y avait la tête de Jésus. Et puis le linge qu'on avait pris pour, pour emballer, de, emballer Jésus était, était aussi posé. Maintenant, comme, qui a habillé Jésus pour sortir de la tombe Parce que Jésus est sorti de la tombe habillé. Alléluia Qui a habillé Jésus pour sortir de la tombe Puisque le linge, puisqu'on sait qu'il a été crucifié nu. C'est vrai que par pudeur, on met, on met un pagne au, sur le bas ventre de Jésus, dans, sur la croix. Mais il a était, il été était, il était crucifié nu. Il était crucifié nu. Et on l'a emballé dans un linceul. Sur le linceul, elle a vu son linceul déposé dans la tombe. Même quand Jean et Pierre sont venus, ils ont vu le linceul dans la tombe. Maintenant, comment Jésus est sorti de la tombe, habillé. Et ça avec cet habit-là qu'il est monté au ciel. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Les, les œuvres de Dieu sont insondables. On ne peut pas limiter Dieu. Amen. Donc, dans le premier jardin c'est dans la création de l'homme, c'est l'établissement de l'homme sur la terre. L'homme, l'homme, l'homme, l'homme n'avait, il, il ne manquait de rien. Il manquait une femme, Dieu lui a envoyé sa femme. Ah, il, il avait tout ce qu'il fallait pour manger, il ne manquait de rien. Il, il, ne, il ne faisait que communier avec Dieu. Après, il a perdu cela. Dieu a envoyé quelqu'un qui, qui, qui a commencé où, où, où Adam s'est arrêté dans la douleur, dans la souffrance, dans l'angoisse. Jusqu'à la mort jusqu'à la mort. Maintenant, il y a un autre passage, Apocalypse 22. C'est vrai qu'on ne dit pas jardin, mais il y a les mêmes éléments, les mêmes éléments du jardin d'Éden. Apocalypse 22 nous dit, c'est le quatrième jardin, où on va aller bientôt. Quand Jésus va venir nous chercher, il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Là-bas, c'était un fleuve qui se divisait en quatre bras, où il y avait le frat, où il y avait, euh, il y avait un autre fleuve, où il y avait euh, l'or, tout ça. La Bible dit, en Apocalypse 22, verset 1, du verset 1 au verset 6, il dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.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 C'est toutes les nations de, du monde qui ont péché. Maintenant, Dieu donne la solution pour toutes les nations. Il n'y aura plus d'anathème. « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Alors que Adam a été chassé. Mais là, Dieu maintenant rentre en communion avec ses enfants. Il dit « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. »« Un seul trône. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » et son nom sera sur leur front. Le nom de Jésus sera sur nos fronts. Alléluia. Et à but de verset 5, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au ciel siècle des siècles. Au verset 6, il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour me montrer cela. Alléluia. Donc voici un quatrième jardin, c'est-à-dire que le jardin d'Éden, qui était terrestre, a été restauré dans le jardin d'Éden, dans la Nouvelle-Jérusalem. Dieu va faire une nouvelle terre, et de nou une nouvelle terre, de nouveaux cieux, où il n'y aura plus de péché. Alléluia Et il y aura l'arbre de vie qu'on va manger pour la guérison des nations. Il y aura un autre fleuve encore, qui est aussi limpide que le cristal. Amen Donc voici ces quatre jardins. Et, et aujourd'hui, nous aussi... Nous aussi, nous avons été créés par la, par la poussière de la terre. Nous avons été créés par la poussière de la terre. Ça veut dire que notre corps, là, c'est un jardin. Amen. Notre corps est un jardin. Notre cœur est un jardin. Puisque Jésus parle d'épines. Les épines, Jésus parle d'ivraie. Notre, notre corps était, notre cœur est un jardin. Notre âme est un jardin. Donc sachons planter, Sach, sachons planter. Sachons planter les fruits bons et agréables, les fruits bons à entendre. Alléluia. De bons fruits que nos cœurs produisent de bons fruits. Alléluia. Notre cœur, ton âme est un jardin, ton cœur est un jardin. Alléluia. Mon âme est un jardin, mon cœur est un jardin. Alléluia. Donc nous devons savoir, nous devons produire les fruits de l'amour, les fruits de la paix, la joie, la tempérance. Alléluia. Que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est vertueux, digne de loin, digne d'approbation, soit l'objet de nos pensées. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, c'est ce que je voulais partager avec chacun de nous. Comme, comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 8. Il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est, mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite une belle nuit. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Et que nos âmes continuent de bénir le Seigneur. Que nos âmes continuent d'adorer le Seigneur. Que nos âmes soient toujours reconnaissantes au Seigneur. Alléluia. J'ai donc... On a fini avec notre, notre notre balade, nous avons fini avec notre balade dans les quatre jardins. À vous de relire, à vous de relire tous ces passages que j'ai donnés dans les quatre jardins et de voir les messages que le Seigneur va nous donner. Alléluia, Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure avec chacun de vous. Que le Seigneur bénisse la nuit de chacun de vous, que le Seigneur bénisse nos âmes, que le Seigneur bénisse nos cœurs, que le Seigneur bénisse nos foyers, que le Seigneur bénisse nos enfants, que le Seigneur bénisse nos conjoints, que le Seigneur bénisse nos entreprises, que le Seigneur bénisse nos ministères au nom de Jésus, que le Seigneur nous garde. Nous allons nous rappeler de notre sœur Georgette, que le Seigneur la protège dans le creux de sa main, que le Seigneur donne la joie à son âme, que le Seigneur restaure son âme, au nom de Jésus Christ, merci Seigneur et toutes les personnes qui ne se portent pas bien sur cette plateforme que la paix de Dieu, que le sang de Jésus-Christ vous couvre, que la puissance qui guérit vous parvienne au nom de Jésus, que la puissance qui guérit, Jésus est venu pour restaurer, Jésus est venu payer au nom de Jésus, que la puissance qui guérit, que la puissance qui guérit descende sur vous, que le Saint-Esprit vous saisisse là où vous êtes au nom de Jésus-Christ, ceux qui travaillent des moments difficiles. Il dit Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne trouve aucun mal, Jésus a avec toi, Jésus avec toi, Jésus avec toi. Il n'a pas dit quand tu dors dans la vallée de l'homme de la mort, il n'a pas dit quand tu es bloqué dans la vallée de l'homme de la mort, il n'a pas dit quand tu t'arrêtes. Il dit que tu marches, tu marches pour sortir de cette vallée, tu marches pour quitter cette vallée, tu marches pour t'en sortir de cette vallée au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta bonté au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous aime de l'amour de, de Jésus et à demain soir par la grâce de Dieu.